youtube abonne toi est ce que j'ai pas envie de faire un mec de faire celui qui qui ne veut que de l'amour je vais te montrer spartan est ce que t'es prêt spartan Pew, pew, piou piou piou piou piou piou piou piou piou piou piou piou Allez. Piu, piou piou piou Piu, piu, piu, piu... Piou piou piou piou piou piou ta, ta, ta, ta, ta, Ah merde Allez 20 secondes avant que le colis tombe, c'est maintenant. Pam pam pam pam papa. Oh merde C'est comme ça. Oignon. Pam pam pam pam pam pam pam Il bon, bon, bon. reste vingt-cinq soldats dans la zone des opérations. Rejoignez mmh. les nouvelles. Mmh. Le casse <tousse> approche. <tousse> a Il me faut une arme pour mimer. Il faut que j'aille... Je vais aller la rechercher. Ratatatata. Là, par contre, j'ai une arme à rafale, les gars. Ce qui peut potentiellement un peu changer la méta. Oh je suis en train de faire du business, chat. Génial, ça. Je crois qu'il y a un mec dans le contrebas, chat. Un fantôme Pan, pan. Pan, pan, pan, pan. Ah, mais j'ai pas d'arme, ça le fait pas du coup. Je peux même pas faire des, des vrais pan, pan. Euh... Elle a grave du recul, ton arme. Euh, Oui, c'est pas faux. Je pense que quelqu'un va sortir ici. Je prends ma ligne, prends ma ligne euh, au sniper. C'est bon. Je l'ai eu. On se déplace, chat Je pars combattre mon partiel pour EDF. Courage, les zones oh, Je me tourne. C'est en train de me viser. Il oh, y a un sniper. Putain, j'ai essayé de prendre la ligne sur lui, les gars, mais... Euh... Oui pan pan pan pan pan pan pan pa pa pa Yanou dans son Yanou se faisait tirer dessus par des Yanou. Il a fait donc une rota de Yannou. Pas Pas Pas Pas Pas Ok pa pa pa pa pa pouf ratatata OK. J'clic clic boum ratatata OK. J'ai assez j'ai assez fait de kill avec mon sniper. On va voir s'il y a pas une autre arme. Ratatatata ta ta ta ta ratata ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta je disais bien qu'il manquait un truc dans, euh, dans ma stratégie. Ah. Euh. Уа! Уа! Je pouvais pas tirer chat J'ai fait au mieux J'ai fait au mieux chat Genre je me suis battu comme un démon les gars Je pensais, je pensais que les grognements suffiraient chat Pourquoi t'avais pas de masque je l'ai oublié frérot. Hello guys, uh, I, I'm Chow, I, I, I make a, a top 2 uh, Wizout weapon, so I think you suck, you fucking bastard, fuck you bitch.